Aujourd'hui, en fait, on est sur le centre de loisirs de Mulsan, qui est une commune périphérique du Mans. Euh, un centre de loisirs qui est adhérent au Franca depuis de nombreuses années et qui s'est associé avec nous et d'autres centres de loisirs sur une journée Intercentre. Le projet de l'Intercentre, on le porte au sein des Franca de la Sarthe depuis trois ans maintenant ça va être la troisième édition. Euh, L'idée, c'est de se faire rencontrer des enfants sur le temps d'été, euh, des enfants de différents centres de loisirs de la Sarthe. 4 centres de loisirs, ce qui correspond à des enfants de, de 6 à 12 ans et à 130 enfants réunis aujourd'hui. Le centre de loisirs de Montbiseau, Mon le centre de loisirs de Lège, Association Lège, Loisirs Enfants Jeunesse, qui regroupe trois communes, -Chétif, Etival et chétif Étival et Saint-Georges-du-Bois, et puis le centre de loisirs d'Alonne. Sur la journée euh, aujourd'hui, euh, les groupes sont arrivés entre 10h et 10h30 puisqu'ils viennent d'un peu partout dans, dans la Sarthe, le temps de, de, de se déplacer. Euh, sur la matinée de 10h30 jusqu'à midi et demi, on a le temps de, de jeu où les enfants animent leur jeu préparé dans les centres en amont et où ils l'animent pour les autres enfants. Puis ils s'entraînent également dans son loisir à expliquer les règles puisqu'ensuite pendant la journée d'intercentre sur le la matinée notamment euh, les enfants installent leur stand et ensuite ce sont bien les groupes d'enfants qui vont euh, animer leurs jeux et en même temps aller jouer aux jeux des autres en fait tu lances dans le dans les... oh, truc okay. dans, dans, dans le bafou tu fais mmh. ça mmh. En fait, Mais tu gagnes tu gagnes en fait oh. et tu dois tenter deux chances tu tes deux chances, t'as deux points. D'accord. T'as déjà as une chance là. Euh, et c'est là qu'on est vraiment dans les démarches qu'on peut défendre, nous, au niveau des, des Franca, notamment sur la participation des mineurs. Euh, C'est-à-dire que là, on a bien les enfants qui vont être acteurs de leur loisir puisqu'ils l'animent, ils ont préparé l'activité, ils l'animent et ils la présentent à d'autres enfants. Du coup, bah, ça les responsabilise dans la création d'une activité et puis ça les valorise étant donné qu'ils bah, ont travaillé un petit peu en groupe. Euh, et puis bah, le fait de voir les autres enfants jouer aux ateliers qu'ils ont préparés, c'est valorisant. Ce midi, un temps de pique-nique collectif tous ensemble. Et puis sur l'après-midi, euh, suite à la, à la rencontre des animateurs euh, début juillet pour préparer cette journée, euh, il a été décidé de proposer aux enfants un grand jeu euh, sur la thématique des Olympiades. Euh, donc on a choisi un thème, une fabulation. En fait, la fabulation, c'est les dieux grecs qui sont très en colère parce que Poséidon s'est fait voler son eau. Euh, du coup, il propose aux enfants différents ateliers qui représentent les différentes disciplines olympiques. Euh, et à la fin, au terme de chaque atelier, ils vont pouvoir récupérer un petit peu d'eau de posséidons qui vont devoir vider dans une cuve et atteindre un certain niveau pour apaiser la colère des dieux et euh, afin de ne pas annuler les Jeux Olympiques. Chaque équipe représente un pays et on a choisi de faire des équipes mixtes, donc dans chaque équipe on va retrouver des enfants de chaque centre de loisirs pour euh, favoriser les interactions entre centres de loisirs. Il y aura différentes épreuves tout autour de vous, sur chaque épreuve. Il y aura un dieu. Vous allez devoir prendre l'eau que l'on va vous donner et la ramener dans la cuve. Et c'est parti. Allez, allez, ah ah 2-0 pour les Grecs Allez, je euh... euh, C'est la, la Grèce. Vous venez de quelle épreuve De la lutte ouais. D'ailleurs, vous venez de la lutte. Du coup, vous, vous allez. allez aller... Chine La Chine là. Chine, vous avez vu une... la lutte là. C'est bien la lutte Vous avez gagné C'est bon. Pas... Pas... Euh, en fait, il a perdu euh, tout, tout son mot. Ouais, il euh, faut essayer de le remplir en gagnant aussi. les Jeux. Sinon, euh, Parce que sinon, là, là, les, les jeux, jeux Olympiques, comme ça, ça commence demain, ils ne vont pas commencer. commencer. Est-ce que vous vous êtes amusé? Oui. Est-ce que vous vous êtes vraiment amusé? Oui. Cette preuve a été réussie, vraiment réussie, ce qui fait que les Jeux Olympiques ne sont plus annulés. Oui. Bravo à vous! Allez un coup! Allez un coup! Ah, les le rôle et la plus-value des Franca euh, là-dessus, c'est plutôt de, Franca en tant qu Association qui va mettre en réseau ses adhérents collectifs, ces centres de loisirs euh, qui, qui partagent nos démarches euh, éducatives, euh, les mettre en réseau pour pouvoir euh, justement mettre en place cette journée inter -centre. Les Franca sont un peu coordinateurs de tout ça parce qu'ils mettent en lien les différents centres de loisirs, ils nous apportent une aide pédagogique au niveau du matériel, de l'organisation, euh, leur présence qui est assez importante. Euh, et puis voilà, on défend, on défend un peu les mêmes valeurs, surtout sur ces journées-là, surtout autour de la participation et puis l'échange euh, qui est important entre les centres de loisirs. Ça fait trois ans qu maintenant qu'on met en place cette journée Intercentre. Le premier objectif au départ était vraiment de mettre au réseau les, les différents centres de loisirs et puis de se faire rencontrer les enfants euh, sur, sur une journée temps fort. Euh, on a pu s'apercevoir également euh, d'autres euh, intérêts euh, qui apparaissaient de, de cette journée intéressante. C'est la, la rencontre entre les directeurs sur un, un temps d'action, d'activité. Généralement, sur cette journée-là, euh, les directeurs ont toujours un moment où ils vont échanger un peu sur leur fonctionnement, euh, voir un peu les locaux utilisés et constater les, les différences, les avantages, les inconvénients. bah C'est bien, c'est marrant. C'est un petit peu épuisant. Ouais. Et... C'est drôle, c'est les jeux qu'on n'a jamais fait. Ça permet de se connaître un peu mieux avec les autres centres. Euh, c'est sympa.